Hello hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. T'as vu, j'ai sorti le tableau blanc. Aujourd'hui, on va faire les maths pour parler de l'importance du taux d'endettement dans ta stratégie immobilière. On voit ça tout de suite sur le tableau. Avant qu'on parle du taux d'endettement, si tu ne l'as pas déjà fait, tu cliques sur le petit bouton en bas pour t'abonner, sur la petite clochette pour être notifié de toutes les prochaines vidéos et tu verras, il y a du lourd qui arrive, tu auras plein d'informations avec des nouvelles stratégies qui arrivent cette année. Allez, on va faire un petit point sur le tableau, sur le calcul du taux d'endettement. Tu vu, j'ai sorti des stylos, j'ai sorti le tableau. J'ai mon anti-sèche qui est là parce que je n'ai pas appris tous les calculs par cœur. Alors, le taux d'endettement déjà, c'est quoi C'est les charges divisées par les revenus. Alors, je ne vais pas faire de distinction ici entre euh, le net, le brut, etc. Parce que ça n'a aucune importance ici. Ce que je vais te faire comprendre, c'est le principe de calcul que tu pourras reprendre par la suite pour toi avec tes calculs exacts dans ton cas précis. Mais que ce soit en net ou en brut, puisque je sais toujours qu'il y en a qui demandent, euh, ça n'a aucune importance. Tu verras que les ratios sont exactement les mêmes, donc euh, on ne va pas s'embêter avec ça aujourd'hui. Donc, charge divisée euh, par les revenus. Aujourd'hui, il y a des nouvelles recommandations du HCSF. C'est dans une vidéo que j'ai fait précé précédemment. Euh, tu cliques sur la notification qui est là au-dessus et tu pourrais y avoir accès directement si tu n'as pas déjà vu. Charge divisée par des revenus, ça veut dire quoi Ça veut dire que si tu as aujourd'hui 1 000 euros de charge, par exemple, euh, de loyer ou de prêt immobilier pour ta résidence principale et que tu as 4000 000 euros de revenus mensuels, si tu es euh, un couple, par exemple, avec 2 000 euros de salaire chacun, et eh ben, 1 000 divisé par 4 000, ça fait 0,25. C'est ton taux d'endettement qui doit être maximum maintenant de 35%. Je te le mets ici en gros. C'est 35% de taux d'endettement maximum maintenant avec les nouvelles recommandations du HCSF. Il y a très peu de règles de dérogation à ça. je te dis je te l'ai mis dans la petite vidéo qui est en notification. Alors on va prendre un cas concret hein. imagine que tu veux acheter un appartement de 150 000 euros voilà sur 20 ans. À un taux à peu près de 1% hein, c'est ce qu'on a actuellement donc ça va te faire une mensualité de 690 euros par mois ça c'est ta mensualité alors qu'est ce qui se passe quand on a ce calcul là et que tu veux emprunter ça qu'est ce qu'il en est de ton taux d'endettement et tu vas voir l'impact que ça a sur tes loyers c'est énorme et je pense que ça a des, des conséquences que tu n'as même pas imaginé donc aujourd'hui le premier calcul ça serait de dire on a 1000 euros de charge plus nos 690 euros de crédit ça nous fait donc 1690 euros par mois de charge divisé par ben on a 4000 euros de revenus plus des loyers tu te dis si j'ai 690 euros par mois euh, et de, de loyer et que euh, j'ai 690 euros par mois de crédit ça s'équilibre je suis à zéro donc ça ferait 4690 euros de revenus. Et eh ben si tu fais cette opération, tu es à 0,36. Sauf que ça, c'est faux. Il n'est pas vrai ce calcul. Parce que ton loyer de 690 euros, il est pondéré et le banquier... Ne retient sur tes 690 euros que 483 euros de loyer. Tu vois Tes 690 euros que tu vas toucher toi en loyer, eh bien, euh, le banquier n'en non, tient compte que de 483, ce qui fait qu'ici, tu n'es pas à 0,36, mais à 0,38. Donc, on voit que là, tu dépasses. Donc, si tu te mets à l'équilibre, déjà, le banquier ne te finance pas puisque tu as un bien qui va te coûter de l'argent. Donc, qu'est-ce qu'on va faire On va essayer de retrouver notre taux qu'on avait ici à 25%. Qu'est-ce qu'il faudrait comme loyer pour que ça n'ait aucun impact sur notre taux d'endettement initial C'est surtout ça la question, puisqu'on dit ben voilà il faut qu'un bien s'autofinance. Le principe d'autofinancement, ce n'est pas seulement que le, le, le prêt se rembourse tout seul, c'est aussi que ton taux d'endettement ne bouge pas pour te permettre de réinvestir par la suite ce qui fait que là on va le faire le calcul à l'envers donc on a nos 1690 euros de charge hein, euh, nos 1000 euros de loyer plus notre crédit là de 690 euros donc on a 1690 euros de charges qu'on va diviser par nos 0,25 notre taux d'endettement et eh bien ça veut dire que il faudrait 6700 euros euh, c'est combien 90 euros de revenus. Et 6790 euros de revenus, comme tu as déjà 4000 euros de salaire, moins tes 4000 euros de salaire, eh bien, il te reste 2760 euros de loyer. Mais comme ce loyer de 2760 euros, il est pondéré à 70%, eh bien, lui, si tu le divises par 0,70% et eh bien il te faudrait 3942 euros. euros de loyer réel donc tu vois que tes 690 euros de base où tu disais ça s'autofinance et eh bien en fait non si tu veux avoir un loyer qui n'est pas d'impact sur ton taux d'endettement initial pour un petit investissement de 150 000 euros donc 690 euros par mois et eh bien il faudrait que tu aies un loyer de 3942 euros donc j'en conviens ça fait beaucoup quand même avec un petit appartement comme ça même si tu fais de la location courte durée euh, va falloir cartonner pour euh, pouvoir arriver à des montants comme ça donc peut-être que ici au lieu d'avoir 0,25 on peut se tenir au maximum des 0,35 qui sont euh, demandé par le HCSF. Alors, qu'est-ce que ça donne Eh bien, on va refaire notre calcul avec nos 1690 euros divisé par 0,35. Et là, eh bien, ça te donne 4828 euros de revenus moins tes 4000 euros de salaire eh bien, ça fait qu'ici, il te faudrait 878 euros de loyer pondéré à 0,70. Il te faut un loyer de 1182 euros réels. Donc, on voit qu'ici, on passe de 3942 à 1182 euros réels. 1182 euros de revenus réels, ça correspond à quoi? C'est 60 euros par nuit sur 20 nuits en location courte durée. Voilà à quoi ça correspond. Donc, tu vois que 60 euros par nuit sur 20 nuits en location courte durée, tu es ce revenu-là. Donc, là, c'est tout à fait faisable. Donc, là, c'est super. Tu as trouvé la solution. Tu fais de l'allocation courte durée dans ton bien, tu as quelque chose qui n'a pas d'impact, tu es toujours à 0,25 et tu vas pouvoir recommencer derrière. Donc, qu'est-ce qui se passe pour le bien suivant Parce que là, tu n'en as fait qu'un investissement avec ça. Le but, c'est de réinvestir, c'est de continuer. Alors, deuxième investissement. Comment ça va se passer Donc, tu refais un nouvel emprunt de 150 000 euros sur 20 ans et on a toujours nos 690 euros de mensualité. Voilà, ça c'est notre nouveau crédit pour le deuxième bien que tu vas acheter. Donc là en charge, tu as tes 1000 euros de départ plus tes 690 euros du premier crédit, celui qu'on a fait sur la page d'avant. Plus les 690 euros, ici, du nouveau crédit, de ton deuxième bien. On va dire que tu rachètes le même bien, c'est l'appartement d'à côté, c'est le même bien, au même endroit, tu veux faire la même chose dedans. Donc, ce qui fait qu'ici, en charge, euh, tu as en tout 2380 euros. Tu vois tous les calculs, j'ai mon antiché, je n'ai pas pris tous les calculs par cœur. Donc, en charge, tu as ça. Donc, le loyer pour avoir du 0,35 d'endettement. Qu'est-ce que ça va nous donner Eh bien, 2380 divisé par 0,35, ça nous donne 6800 de revenus. Tu as déjà 4828 de revenus euh, de ce que tu avais avant. Hein c'est ce qu'on avait sur la page d'avant je te laisse faire refaire un petit retour en arrière sur la vidéo si tu n'as pas tout suivi donc ici veut qu'il te faut 1972 euros de loyer pondéré à 0,70% ça te fait du 2817 euros réel et là ça te ferait du 140 euros la nuit je te rappelle ce qu'on avait tout à l'heure c'est ça l'importance je reprends la page d'avant tout à l'heure pour avoir du 0,35 tu devais avoir 1182 euros de revenus locatifs et là si je te le mets comme ça tu vas voir les deux hein, je te le remets en gros ici 1182 euros voilà tu passes de 1182 euros sur ton premier bien à être obligé d'avoir un loyer pour le même bien sur ton deuxième investissement de 2817 euros et c'est ça la démonstration que je voulais te faire aujourd'hui tu vois l'impact que ça peut avoir sur tes projets immobiliers et c'est pour ça qu'aujourd'hui eh bien euh, l'achat revente devient une stratégie indispensable Aujourd'hui, on a des nouvelles recommandations du HCSF qui vont imposer des choses à l'été 2021. Ça va être régi par une loi, ils l'ont annoncé. Le calcul différentiel aujourd'hui eh bien, n'est plus pris en compte par les banques. Le reste à vivre, ils ne doivent plus en tenir compte. Étant donné que le taux d'endettement à 0,35 va être réglementé, il faut vraiment en tenir compte. Et tu dois absolument penser à tes stratégies locatives et à faire ces calculs-là en amont de tes projets immobiliers pour vraiment savoir où tu vas sur le court terme mais aussi à moyen et à long terme. Voilà ce que je voulais partager avec toi. J'espère que ça ne t'a pas trop euh, cassé la tête. On revoit peut-être la vidéo euh, à vitesse réduite ou euh, voilà, reprendre le temps de voir tous les calculs. C'est vrai que j'ai fait ça un petit peu rapidement puis j'écris un peu comme un cochon. Bah, je te mets ici en dessous une vidéo avec les 7 raisons de faire de l'achat-revente et si tu veux en savoir plus, j'ai un petit cadeau pour toi. Ici, tu as juste à cliquer, c'est gratuit, c'est pour toi. Et on se retrouve très vite pour les prochaines vidéos. Ciao, ciao